Salut l'artiste, ici Costals pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler comment réussir en tant que DJ. On dirait que tout le monde est DJ aujourd'hui, qui n'a pas au moins un DJ dans son entourage. Cela dit, beaucoup exercent cette activité comme un hobby pour arrondir les fins de mois. Moi, ce que j'ai envie de partager ici, c'est comment devenir un DJ professionnel afin de te garantir aussi une carrière prospère dans le monde de la musique. Une croyance que peut-être on peut avoir, je ne suis pas certain, c'est qu'on peut juste se contenter de faire des DJ sets qui sont simplement l'adaptation du concert pour un DJ qui va passer la musique des autres, musique enregistrée, un groupe ferait un concert, ben un DJ il va faire un DJ set et il va faire ses mix pendant une heure ou plus, recevoir son cachet, etc., il peut être demandé à travers le monde, et ce qu'il faut savoir c'est qu'en faisant que ça, c'est presque impossible d'en vivre. La seule condition, si on veut faire que des DJ sets, ce serait, selon moi, d'être ouvert à jouer de la musique populaire, commerciale, et du coup, de pouvoir être résident dans un club, pouvoir y jouer toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine, et peut-être dans un centre balnéaire, dans un hôtel, quoique dans certains hôtels, on a quand même les lounges, les rooftops, où on peut entendre de la musique qui n'est pas commerciale, et qui peut être assez intéressante aussi, qui peut bien payer, mais voilà, on a. pour beaucoup de DJ, il n'y a pas d'opportunités que ça si on voudrait vivre vraiment que de ça ensuite on aurait une chance de vivre comme dj seulement en étant très impliqué et actif dans le monde de la musique il y en a quand même un tas de dj comme ça mais qui sont là depuis quand même des décennies je pense à Jill peterson à lefto et à, à plein d'autres ces gars là ils, ils produisent pas de la musique forcément ou très peu mais ils sont extrêmement impliqués dans le monde de la musique. Pas seulement en faisant des DJ sets à différents événements, en soirée et tout ça. On sait que Jill Peterson, il a aussi, il a créé son propre festival. Il a son émission radio sur la BBC et il fait un tas de choses. Il est, je crois qu'il est aussi un peu producteur. Enfin, il met, il, il travaille sur différents projets avec des enregistrements de groupe. Il a son propre label et, et bref, il est hyper actif dans le monde de la musique. Et donc, si toi tu débutes et que tu veux juste te concentrer sur être DJ, on va dire, parce que moi l'alternative que je vais proposer, qui me paraît la stratégie la plus efficace aujourd'hui, et aussi la plus intéressante, selon moi, hein, c'est de produire ta propre musique. Mais si tu veux éviter ça, tu auras une chance de vivre comme DJ en faisant d'autres choses, comme en étant très actif en ligne, surtout au début, publier au moins un mix par semaine sur différentes plateformes comme Mixcloud, éventuellement Soundcloud, iTunes en tant que podcast, Spotify en tant que podcast, c'est aussi possible actuellement. Il faudra aussi développer ton réseau en ligne et hors ligne, fournir un gros travail de communication, travailler en collectif avec d'autres DJ. Collectif, ça peut aussi vouloir dire créer une équipe pour... S'occuper justement de la communication et d'autres aspects qui ne sont pas directement liés à la musique. S'impliquer au sein d'une radio, ça peut être une bonne chose aussi. Du coup, on ne dit pas vivre de la musique pour rien. Notre vie, elle devrait forcément se mettre à tourner autour de la musique et en être imprégnée. Un point important aussi, c'est que le lieu de résidence peut jouer un rôle crucial dans ce succès. C'est difficile de vivre de la musique en habitant dans un village isolé. On aura plus d'opportunités dans une ville, plus potentiellement plus d'audience, plus d'endroits dans lesquels se produire, plus de contacts à faire, évidemment. Ça va être aussi plus facile de voyager dans d'autres villes. Maintenant, ce que moi je propose, c'est produire ta propre musique. Si on prend des gars comme David Guetta, par exemple, hein, juste pour prendre le premier truc qui, qui peut venir à l'esprit, il va sortir, ou il a sorti son septième album, je ne sais plus, je ne suis pas du tout ce qu'il fait, mais j'ai vu vaguement ça dans un article aujourd'hui qui n'était pas directement connecté à lui. Et donc voilà, il a sorti plusieurs albums, fait un tas de collaborations, il a ses propres soirées, enfin, on en reste, c'est vrai, à la production. Mais en gros, il ne fait pas que le DJ. Imagine un peu, tu as ton nom, ta musique sur toutes les plateformes de streaming et téléchargement, les autres DJ et la radio jouent tes morceaux. Ta musique, elle est utilisée dans les séries téléfilms, documentaires, peut-être même jouée lors des manifestations sportives. Les gens qui consomment ta musique partout dans le monde font que tu gagnes de l'argent pendant que tu dors. Tout ça, c'est des revenus passifs. Ça veut dire que ça ne requiert pas ta présence physique ni ton temps. Une fois que tu crées un album, tu le publies sur les plateformes. Évidemment, il faut faire un peu de marketing, de communication. Mais après, toute ta vie, ça peut potentiellement continuer à te ramener de l'argent sans que tu fournisses le moindre effort supplémentaire dessus. Maintenant, ce n'est pas seulement une histoire d'impact sur les autres, quand on crée de la musique, quand on produit, c'est avant tout un impact sur soi-même. Développer une discipline créative, c'est une expérience transformatrice. Après chaque morceau, chaque queue achevé, je suis un nouvel homme. Il y a très peu d'activités aussi satisfaisantes que celle ci du moins de ce que j'ai pu essayer, de ce que j'envisage. Et on peut voir ça aussi comme une pratique spirituelle profonde. Maintenant, le, le monde il est surpeuplé de producteurs de musique. Il y en a un tas, un tas de personnes qui se prétendent producteurs de musique. Cela dit, la concurrence elle sera bien moins rude si tu développes les super pouvoirs que seulement quelques centaines de producteurs dans le monde ont développés eux-mêmes. Ces super pouvoirs du DJ et producteur sont en nombre de 5. Ils sont à prendre dans l'ordre, tu ne peux pas avoir... Derniers super-pouvoirs qui sont les plus puissants si tu n'as pas développé les premiers. Le premier, c'est finir un tas de morceaux. Le deuxième, développer ton propre son, ton identité musicale. Le troisième, sortir, publier de la musique régulièrement. Quatrième, attirer ta tribu de fans en délire. Cinquième, construire une relation directe et continue avec ta tribu. Il y a fort à parier que comme moi, actuellement, tu devras commencer par le tout premier. Et ce tout premier super pouvoir, qui est finir un tas de musique, un tas de morceaux, va te permettre forcément de développer de manière naturelle tous les autres qui suivent. Si tu, si tu finis beaucoup de morceaux, tu vas naturellement pouvoir développer ton propre son. C'est un truc qui va se passer, qui va se faire, de toute façon. Ça va te permettre, finir beaucoup de musique, de sortir, publier de la musique régulièrement, évidemment. Ce qui va te permettre d'attirer ta, ta tribu de fans en délire, qui ensuite va te mettre en position de construire une relation directe et continuer avec ta tribu. Tous ces, ces, ces, ces cinq super pouvoirs sont, à, si on les prend séparément, beaucoup de, beaucoup de gens, se prétend, il y a beaucoup de producteurs, on va dire des gens qui se prétendent producteurs de musique, il y en a beaucoup moins qui finissent un tas de morceaux, encore moins qui ont développé leur propre son, encore moins qui, ont, qui sortent régulièrement de la musique encore moins qui ont une, une tribu de fans en délire. Et ils sont extrêmement rares ceux qui ont développé, et qui développent jour après jour une relation directe et continue avec leur tribu, leur communauté qui s'est créée autour de leur musique. Ce que moi je te propose, c'est qu'on développe ensemble ces super pouvoirs. Moi c'est la mission que j'entreprends depuis quelques temps maintenant, j'ai sorti en 2017 mon premier album autoproduit et j'ai publié la même année un EP sur le label d'un ami en Suisse. Et le mercredi 24 avril 2019, je vais publier mon nouveau single. Ensuite, je compte finir beaucoup de musique pour pouvoir publier plusieurs projets durant le reste de l'année 2019. Ce que je te propose, c'est de me rejoindre dans cette incroyable aventure d'expression créative en devenant un ninja du flow. Ça se passe sur le site workleflow.com. Il y a une zone de membres que j'ai créée. Et avec une contribution de 15 euros par mois, toutes les semaines, tu recevras du contenu pour t'aider à progresser dans la création musicale en marchant sur mes pas, tout en développant, ton pre... en prenant ton propre chemin en parallèle aussi. Dès l'inscription, tu reçois un pack de bienvenue déjà bien garnis qui sont mon premier album, Mouvement du Sentiment, 9 morceaux, 8 morceaux pardon que tu peux télécharger en, en haute qualité un pdf qui sont les histoires derrière chaque morceau de l'album ça parle également pas mal de voyages qui était une grosse influence de l'album un ebook un autre ebook qui est le guide du créateur prolifique qui va être étoffé c'est une première version ça va s'étoffer avec le feedback des, des membres et de mes élèves également et des gens que je vais coacher prochainement il y a aussi un pack de sept projets Ableton live avec pour chaque projet une vidéo où on me voit créer un morceau et ensuite j'explique qu'est-ce que j'ai fait. Finalement, en courant juin 2019 devrait sortir la mise à jour du, de l'ebook "Être DJ", qui est la nouvelle version du guide du DJ passionné que tu connais peut-être déjà. Sur ce, je te laisse me rejoindre sur Workflow avec via le lien dans la description qui s'affiche dans cette vidéo et je te dis à bientôt.